Je vais très vite maintenant introduire cette session du, du premier panel sur les enjeux et les perspectives de Jalon. jalon Je ne vais pas prendre de temps pour les exposer. Ils ont été exposés euh, déjà très brillamment par le haut-commissaire Ahmed euh, Semega, par euh, le discours euh, du président Issoufou, euh, qui nous a fait l'amitié de, de trouver tous les moyens de nous, nous envoyer à temps euh, son euh, discours, malgré un agenda très chargé, je crois la, la perte d'un ami proche... Euh, deuil qu qu'il a subi hier, un et ça a été exposé également par Eric, les enjeux. Donc sans transition, je vais passer la parole successivement aux différents panélistes en proposant également au ministre Silla d'intervenir quand il le souhaite, peut-être pour quelques mots de conclusion à la fin, je ne sais pas. Je vais donner d'abord la parole du coup, en suivant l'ordre au commissaire Sekou Sangaré, commissaire à la CDAO en charge des questions d'agriculture, mais d'agriculture durable. Monsieur le commissaire, monsieur Sangaré, vous avez la parole et je crois que le président Issoufou, dans son discours, vous a tendu pas mal de thèmes portés par votre, par votre direction à la CDAO. Monsieur le ministre, président du Conseil des ministres de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, monsieur le haut-commissaire de l'OMVS et de l'OMVG, monsieur le secrétaire exécutif, de l'autorité du bassin du Niger, monsieur le, le représentant de madame la secrétaire exécutive de la Mano Riva Union, euh, chers invités, chers experts, euh, c'est pour la CDAO un grand honneur et un grand plaisir que ce moment consacre. pour nous inviter tous à nous donner la main et mettre en œuvre un programme aussi important de préservation de la vie. De la vie, pas uniquement des êtres humains, mais de la vie de l'ensemble des écosystèmes y compris bien sûr l'écosystème humain lui-même pour bâtir ensemble quelque chose qui traverse l'histoire et vous me permettrez puisque ce massif est le don de Dieu qu'il a confié à la Guinée de saluer ici la présence du gardien naturel de notre temple naturel, le Massif du Fouta représenté par son Excellence, Monsieur le Ministre, en charge de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Je voudrais ici rappeler pour l'histoire que les travaux de restauration et de préservation du massif du Fouta Djalon ont commencé il y a très longtemps. D'abord pendant la période coloniale, beaucoup d'études, notamment concernant la préservation des, des forêts, avec le classement des forêts en zone classée, et ensuite, à peine un an, après son accession à l'indépendance, en novembre 59, le gouvernement guinéen organisa une conférence internationale des sols à Dalaba, présidée par le chef de l'État lui-même, qui pendant trois jours, avec les experts, avec, euh, disons, les populations, sont convenus de bâtir une coalition mondiale pour assurer la préservation non seulement des forêts, mais également des sols de ce massif menacé par l'érosion des sols. Et depuis, des programmes importants ont été mis en œuvre avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, par le PNUD à l'époque, Programme des Nations Unies pour le Développement, et d'autres financements de partenaires pour mettre en œuvre des opérations pilotes, qui ont conduit à des recommandations fortes que le gouvernement guinéen a portées et qui ont abouti au sommet de Morovia, de l'organisation de l'unité africaine en 1977, ayant donc adopté le programme régional d'aménagement intégré du Massif du Futa comme un programme de l'OUA, dont le siège se trouve à Conakry, en tant que cordon du sud de la lutte contre la désertification. Et donc je suis heureux de faire le pont avec le message que nous a transmis Son Excellence, Monsieur le Président Josoufou. Un message fort et un message de solidarité, de confiance, pour que nous méritions de cette confiance et que nous poursuivions les efforts. Parce que davantage, le massif du Fouta, non seulement il est aujourd'hui de plus en plus menacé par le développement des champs de culture liés à l'accroissement de la démographie, mais il est également menacé par les coupes de bois pour en faire du bois de meubles. Il est encore davantage menacé le long de ces euh, fleuves par euh, les exploitations minières qu'elles soient artisanales ou industrielles qui en plus des problèmes de l'érosion des sols de la disparition et de la dégradation des forêts ont si vous voulez amené une cohorte de pollution auxquels nos populations doivent faire face. L'illustration, je l'avais au début des années 90, quand la station principale de pompage d'eau de Bamako a été arrêtée, Monsieur le haut-commissaire de sait. et ensemble, nous avons travaillé pour non seulement juguler cette pollution, pour essayer de travailler ensemble pour développer des projets transfrontaliers. Et je voudrais donc dire que la CDAO, qui désormais, à la suite de la restructuration, de la transformation de l'organisation de l'unité africaine en Union africaine, assure la tutelle de, du programme du Massif du Fouta-Djallon. La CDAO, dit, je, vous assure que l'Observatoire régional des ressources naturelles du Massif du Fouta-Djallon sera opérationnel en mai 2022. Mais également, cet observatoire travaillera en collaboration étroite avec les observatoires des différents organismes de bassins fluviaux transfrontaliers, de la Manoriba Union, de l'OMVG, de l'OMVS, de l'Autorité du bassin du Niger, pour que la main dans la main, nous soyons capables, non seulement d'assurer un meilleur suivi de ce fleuve, de construire des projets rénovateurs, de mettre en œuvre des solutions innovantes, qui préserve l'environnement, qui assure le développement économique et social au profit des populations, mais qui assure pour les générations à venir euh, un massif qui sera partagé avec justement ces générations. Messieurs et Madame, je voudrais conclure encore une fois. Euh, toute notre disponibilité au niveau de la CDAO à travailler avec les organisations euh, transfrontalières en charge de la préservation de nos ressources et de la valorisation de nos fleuves. Nous poursuivrons le travail en commun pour que ce qui est déjà démarré puisse être consolidé mais que surtout ce qui reste à faire puisse être fait avec la poursuite des grands travaux de réalisation des barrages de Fomi, de Taoussa et de Kandaji, mais également d'autres, de Gourbassi et d'autres encore, dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Je termine encore une fois en vous disant vraiment euh, euh, euh, notre joie de participer à vos côtés euh, à cette euh, séance, à laquelle euh, nous sommes preneurs de toutes les bonnes solutions et de toutes les contributions que vous apporterez. Je vous remercie. Merci Monsieur le Commissaire. Une session sur le deuxième panel sur les solutions euh, suivra, mais vous venez d'en indiquer euh, déjà quelques-unes, je ne vais pas les reciter, mais la question des observatoires est, ex est extrêmement importante. Ça fait écho à la mobilisation de la science et des acteurs euh, évoqués dans le message du président Issoufou. Ça fait euh, écho également à la mobilisation qu'a plaît de ses voeux Éric Orsena dans son message d'introduction euh, également. Euh, je vous remercie d'avoir euh, pu vous libérer pour être ici. Nous savons tous le travail excessivement euh, chargé qu'a la CDAO en ce moment, un moment clé de son histoire avec euh, en particulier la mise en avant d'une stratégie, stratégie régionale climat donc je prends simplement deux secondes pour dire qu'elle est ancrée sur les problématiques de notre sous-région, qu'elle est ancrée sur les problématiques africaines et que si elle sait répondre aux attentes de la communauté internationale, elle sait le faire avec une approche, non pas une adaptation, mais une orientation et une contribution à la communauté internationale à partir des problématiques de l'Afrique et en incluant la question de la problématique des grands fleuves de notre sous-région, euh, et, et je crois qu'il y a en effet, dans ce que vous avez indiqué, dans l'importance que vous avez soulignée des observatoires, euh, de la matière pour le reste du monde. Donc je crois que dans les, je suis confiant que dans les années qui viennent, le reste du monde va observer ce qui sort euh, des observatoires du, du, du Fouta à Jalon. Merci monsieur euh, le commissaire Sangaré. Je passe la parole euh, au commissaire Lansana Fofana de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambi, monsieur le commissaire, lorsque nous avons préparé ces thématiques, nous avons évoqué deux sujets, mais vous avez l'entière liberté de les adapter. Nous avions déjà parlé justement de cet observatoire qui est extrêmement important, également du rôle structurant de l'OMVG au-delà du bassin sur l'ensemble de l'architecture de transport électrique de la de la sous-région et même de, de, de l'Afrique, euh, avec des stations de transformation à haute tension très importantes qui vont apporter également le développement euh, dans les régions. L'apport le, de l'électricité dans les régions menacées euh, sur le plan de l'environnement permet de sauver l'environnement. Monsieur le haut-commissaire euh, Lanzan Fofana, je vous remercie de votre présence ce matin et vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. <coughs> monsieur le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures de la République de Guinée, monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, le monsieur le commissaire de la CDAO chargé de l'agriculture, euh, de l'environnement et du développement durable, monsieur le secteur exécutif de l'ABN, monsieur le représentant de madame la secteur exécutive de euh, la Manoriva Union. Chers invités, messieurs les experts, mesdames et messieurs. Après le, le discours de son excellence, monsieur Is, Mamaru Isufu, président ancien président du Niger, et du rappel historique du commissaire de la CDAO sur le massif du foutage à Long, moi je ne vais plus rappeler, reprendre les mêmes paroles, mais je vais plutôt mettre sur la table de cette séance une proposition avant-hier, parce que nous avons des, des expériences avérées en matière de, de gestion des fleuves. Avant-hier, nous avons eu l'honneur que l'OMVS reçoive le prix du Roi 102 de l'eau. C'est grâce à son expérience, la gestion des, des, des fleuves transfrontaliers. Et comme le modérateur le dit, l'OMVG est en train de développer un vaste programme mais par rapport au massif du footage à long, moi je vais soumettre une proposition. Au-delà de classer le massif du footage à long comme patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y a le, les matières premières, moi je voudrais suggérer, à l'instar de l'OMVS, de l'ABN, de l'OMVG, que la CDAO renforce les capacités de cet observatoire en créant un haut commissariat du massif à Conakry, qui va s'inspirer des expériences de l'OMVS, de l'OMVG, de l'ABN. Cette structure va être renforcée et sous la tutelle de l'OMVS, de la CDAO. Sinon, si on reste au stade d'observatoire, je parle avec, avec une expérience, c'est que ça ne sera pas pris, l'importance qu'on doit l'accorder ne sera pas accordée. Mais si on crée, nous voyons déjà. Quelle importance les États accordent à l'OMVS, à l'OMVG, à l'ABM, les partenaires euh, techniques et financiers accompagnent les programmes et projets. Et c'est sur cette base que moi je voulais vraiment proposer à cette Assemblée d'examiner la possibilité, monsieur le haut-commissaire, le commissaire de la CEDEAO, la création d'un véritable haut-commissariat du massif au euh, euh, compte de la CDAO et des, et des autres organes de base. Merci beaucoup, euh, Monsieur le haut Commissaire. Une euh, proposition euh, si brillante n'a pas besoin d'un écrin, et euh, je vais euh, immédiatement donner la parole à euh, Monsieur euh, le Ministre euh, Ibrahima Bessila pour réagir sur cette question, euh, peut-être en suggérant au Commissaire euh, Ahmed Semega dont. Malgré la réserve, la générosité, je sais qu'il va passer la parole très vite au ministre Silla, mais peut-être de réagir, renchérir sur cette euh, redoubler peut-être, je ne sais pas, cette proposition, et ensuite euh, passer la parole au, au, à monsieur le ministre. C'est une manière bien diplomatique pour Joël, qui est mon ami, de dire fait la très courte. Quoi. Mais je, je, je vais m'autolimiter parce que le sujet est important. Euh, passionnant comme vous le savez mais, et je crois que la question euh, la, la proposition de mon frère euh, Fofana euh, mérite l'attention de cette assemblée c'est une proposition concrète, c'est un homme concret mais j'aimerais vraiment remercier le commissaire Sangaré euh, pour la mémoire, pour le rappel historique qui est extrêmement important et, et, et il l'a dit il y, y a quelque chose qu'il a dit qui est en résonance à ce que le président Youssoufou également avait dit, la coalition mondiale pour euh, la protection des écosystèmes du Fouta dialon. Vous voyez, avec le temps qui passe, euh, l'urgence devient encore euh, plus, plus prégnante. Je pense que la proposition faite par la CDAO euh, est une proposition euh, qui va dans le sens euh, de la consolidation des efforts. Et je pense que c'est une excellente annonce. La, le 22 mai, c'est bientôt, c'est presque dans deux mois euh, pour la naissance de cet observatoire. L'OMVS a l'initiative, comme d'autres, de créer également un observatoire sur le site historique où a été créé l'ORS en 1968. Je pense que ce, ce, ce, ce, ce laboratoire d'idées, cet observatoire, ne sera qu'un relais de ce grand observatoire que la CDAO va mettre en place. Vraiment, nous attendons très rapidement la concrétisation de cela. Mais pour dire simplement que l'aspect institutionnel, c'est une excellente chose. Mais ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est l'implication des citoyens. C'est la prise en charge de ces questions d'implication des citoyens. Moi, j'ai été au cœur du Fouta long j'ai vu développer beaucoup de petites initiatives citoyennes à travers les ONG qui sont renforcées peu ou prou par, par les, les, d'autres organisations. Mais je voudrais ici saluer le ministre là présent et à travers lui les efforts que le gouvernement de Guinée depuis cette date que le commissaire Sangaré vient de rappeler, qui ne cesse d'attirer l'attention sur cette, la préservation du, de, du massif et des efforts financiers qui sont faits, qui sont peu significatifs par rapport aux enjeux. Nous, ce que nous cherchons sincèrement au niveau de l'OMVS, c'est créer ces déclics après tant d'années que, que place soit faite maintenant aux actions concrètes, je pense que dans ce que l'ancien le, euh, le, président Issoufou a tracé comme euh, solution dans celle que euh, vient de livrer mon, mon ami et frère Fofana, à la suite de l'annonce du, du, du commissaire euh, Sangaré, il y a vraiment matière à, à travailler. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas très, trop long. Merci Allez. monsieur le commissaire, euh, le haut commissaire ayant appris la, la, la diplomatie avec mon grand frère Semega, je, je prendrai ça comme un compliment Monsieur le ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures Ibrahima Abessila euh, plusieurs propositions ont été redoublées faites, doublées, redoublées euh, ce n'est pas euh, nous ne coupons pas la route aujourd'hui, nous ne sommes pas des coupeurs de route mais peut-être allez-vous euh, retripler ce, ces, ces propositions, à la fois en termes d'observatoire, ça c'est déjà en cours, c'est déjà lancé, euh, de haut commissariat du euh, Fouta Djelon et également de coalition mondiale. Monsieur le ministre, euh, la parole est à, à la politique maintenant, après la diplomatie. Euh, pour commencer, je voudrais d'abord euh, euh, remercier mes amis, euh, les hauts commissaires euh, de l'OMBG et de l'OMBS pour euh, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en ce qui concerne le Fouta Dialon. Euh, je vous remercie une fois et euh, à travers l'offre euh, qu'a offert euh, le Maroc. Entre nous, entre nous comme euh, l'homme euh, de l'environnement, l'homme de l'eau euh, de la sous-région. C'est un honneur pour vous et également pour votre institution et ainsi pour la Guinée tout entière. Je vous remercie, monsieur le, le commissaire. Euh, je suis né en Guinée, à Kindia, pour ceux qui ne connaissent pas Kindia euh, et qui ne connaissent pas la Guinée. Euh, c'est un pays euh, montagneux. Et quand vous rentrez dans la capitale à Conakry, euh, si vous êtes dans un hôtel, euh, vous n'avez qu'à ouvrir les fenêtres et regarder vers euh, le nord, vous voyez le début du de cette chaîne de montagne euh, qu'on appelle le Futa Dialon. Euh, ça s'étale euh, sur 500-600 euh, kilomètres à peu près. Euh, ça traverse Kinya. Dans la d'Alabave, l'Abbé, ça c'est des villes, jusqu'à la frontière malienne et à la frontière sénégalaise. Et de nord-est, euh, ça s'étend vers la Gambie et ça couvre presque euh, un tiers, euh, deux tiers euh, de la Guinée. Ce massif, j'ai grandi sous ce massif à Kindia. Euh, je, je me rappelle à mon ten, tendre enfance euh, euh, les samedis, dimanche, euh, on allait sous les montagnes, il y avait des piscines artifici artificielles euh, où on se lavait la moitié de la journée. Euh, et dans l'après-midi, on montait carrément sur les montagnes. Des fois, l'élévation peut être de 1000 à 1400 mètres. Et on passait toute la journée, c'était dans la, la, la soirée qu'on descendait. En ce qui concerne le climat, euh, C'est un pays euh, où l'abondance de pluie domine, disons, euh, cette composition climatique, en ce qui concerne la configuration climatique. Euh, nous avons deux saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, vous avez le vent du nord qui descend, le vent venant de, euh, de l'ouest, et c'est massif, les blocs, pour créer euh, euh, l'instabilité et qui cause une pluie torrentielle de fois qui peut pérurer euh, toute une semaine sans arrêt. Conséquence, euh, nous avons entre 2 à 5 mètres. Imaginez-vous, il euh, y a des états qui ont à peu près 20 cm de pluie par année. Nous, nous avons 2 à 3, 4 mètres d'eau qui tombe. Euh, la beauté est inima inimaginable euh, quand j'étais jeune euh, après 50 années aux états unis à mon retour euh, à peine j'ai pu reconnaître le même pays que j'ai laissé derrière moi euh, à cause de plusieurs facteurs que d'ailleurs mon homologue de l'agriculture a cité euh, cette dévastation dans le domaine minier euh, la Guinée exporte aujourd'hui euh, 100 millions de tonnes d'alumine. Imaginez-vous 100 millions de tonnes, quelle dévastation que ça fait sur l'environnement. Euh, et si nous continuons à ce rythme, euh, ça risque de poser des problèmes beaucoup plus, durs, des problèmes beaucoup plus sérieux que nous témoignons aujourd'hui. Ça c'est un. De deux, il vous a parlé euh, des dévastations en ce qui concerne les forêts qui couvrent ces montagnes qui étaient tellement beaux quand j'étais jeune, et pour deux raisons. Un, euh, depuis que la Guinée est Guinée, 80% euh, des, des foyers préparent avec du charbon. Et le charbon, euh, ils sont obligés de couper de l'arbre pour le transformer en charbon. Euh, et là, c'est là où mon jeu euh, C'est là où je. je, je C'est pourquoi je, je suis important dans l'équation. Donc, euh, il faut rapidement, un, couvrir toute la République de Guinée en énergie, que ce soit électrique ou en gaz, pour éradiquer complètement ce phénomène. Euh, C'est le plus point, point crucial à l'arrêt de. de, de, de de, de, de, de, de tous ces problèmes environnementaux que nous sommes en train de, de, de témoigner. Deuxièmement, euh, troisièmement, j'ai cité les mines, euh, charbon du bois, euh, c'est le fait que la politique euh, euh, environnementale euh, n'a pas été suivie comme ça devait l'être. Et je commence à euh, Maintenant, il commence à voir, euh, euh, les, les yeux commencent à s'ouvrir euh, parce que les, fleuves, les petits fleuves commencent à disparaître et le monde prend conscience de tous ces problèmes. Et je suis sûr qu'avec euh, nos, nos partenaires de l'OMVS, l'OMVG et tous ces hommes comme M. Environnement qui est à côté de moi pourront nous aider à résoudre ces problèmes rapidement. Sur le point de vue, on a actuellement un ministre de l'Environnement qui est très dynamique et qui, a, qui est en train de mettre quelque chose en place qui pourra, disons, dans l'avenir, contribuer au développement. Et également, tout ce phénomène aussi économique. Et vous avez posé une question dans le domaine de l'énergie, ça c'est ma spécialisation pour, vous, pour être honnête avec vous, euh, aujourd'hui Dieu merci à nos compa à nos partenaires à OMVS et OMVG et à la Guinée, le gouvernement guinéen, euh, dans un an ou un an et demi nous allons complètement finir de bâtir la dorsale euh, dans, dans le domaine de l'énergie. Qu'est-ce que veut dire dorsale C'est des lignes 225 à travers toute la République et et nous sommes en train de faire des barrages. On a à peu près 1000 MW d'énergie produite actuellement à base de l'hydraulique. Donc c'est très important ce phénomène. Et nous sommes en train de faire également, euh, j'ai associé dans le groupe, euh, on a un jeune euh, ministre de l'Agriculture euh, qui était avec moi aux états unis euh, Nous avons relancé des nouvelles cultures pour... Euh, euh, résoudre les problèmes dans le domaine de l'agriculture, tel que le blé, alpha-alpha, ça c'est la chose qu'on nourrit les animaux avec, euh, l'augmentation de la production de cornes pour faire de, <rire> du poulet, qui est très aimé en Guinée. Donc ça c'est l'alimentation de base. Et je peux vous annoncer que ce qui concerne le blé, euh, j'ai eu des résultats hier le ministre m'a appelé, il était dans le champ très joyeux et donc euh, ça pourrait résoudre le problème de pain non seulement pour la région mais pour toute la sous-région peut-être nous serons Ukraine euh, de l'avenir de l'Afrique euh, de l'Ouest bref euh, dans le domaine de la comme vous savez, pour développer un pays il faut de l'énergie et aujourd'hui avec mes partenaires qui sont là sur le pain euh, nous sommes en train non seulement d'augmenter la production, il y a des barrages qui sont en cours que nous allons développer, il y a des vallées que nous allons aménager pour les paysans, et il y a des cultures euh, des nouvelles comme le blé et tant d'autres éléments que nous allons introduire euh, dans le pays pour vraiment redémarrer l'économie. Euh, et tout cela se fait grâce à, à l'apport de tout le monde, tout, nous tous. Et dans le domaine de l'environnement, si euh, tous ces problèmes sont, que ce soit l'agriculture, euh, que ce soit le problème euh, de, de, de charbon de bois, le problème de, de, de, de replanter des sources de, de, de, des fleuves que nous avons, cela vraiment va nous permettre demain d'être une Guinée moderne et, donc, et là où il serait facile pas seulement de faire les monitoring des, des sites que nous avons mais aussi de faire l'analyse et faire euh, mettre des œuvres pour résoudre les problèmes saignants en ce qui concerne l'environnement. Euh, autre point que je voudrais aussi signaler euh, en ce qui concerne l'énergie renouvelable euh, nous sommes en train de développer des, des projets de, de l'ordre de 400 MW en solaire et de 200 MW en éolienne, et nous allons continuer sur ce chemin. Euh, sur les, dans notre offshore, je peux dire haut et fort que nous avons des indices de gaz. Cela, tout cela va nous permettre de vraiment résoudre les problèmes environnementaux qui vont dans le bon sens des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, euh, ce qui concerne le futa alors. Euh, bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet exposé très clair qui nous donne une transition magnifique vers le panel des solutions. Euh, et qui me permet également d'honorer ma promesse que j'avais faite à Marie-Cécile Grisard de l'IAGF de euh, passer le relais à euh, 10 heures plus les arrêts de jeu. Nous passons le relais à 10 heures moins les arrêts de jeu. Je remercie euh, vivement l'ensemble des panélistes, monsieur le commissaire, messieurs les hauts commissaires, monsieur le ministre. Je remercie également le secrétaire exécutif de l'ABN. Euh, dont la modestie lui a fait céder sa place à Monsieur le ministre. Je vous remercie toutes et tous, et sans transition, nous passons à ce deuxième panel pour 30 minutes sur les solutions scientifiques, les outils et les acteurs, qui vous sera présenté par Marie-Cécile Grésard de l'IRGF. Je vous demande d'applaudir une fois encore nos panélistes. Merci.